Bonjour à tous, donc Flavie Barla, Miss d'Azur 2022. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une innovation ProNace, qui est un gel très naturel et surtout sans l'image. Alors, comment j'ai connu le Biflex C'est vrai qu'après mon élection de Miss d'Azur, j'avais les ongles, malgré moi, très rongés, et je voulais trouver un compromis pour pouvoir endurcir mes ongles, réussir à les faire pousser, et surtout avoir ce rendu très sophistiqué et naturel que j'aime tant. Ma prothésiste ongulaire m'a donc parlé du nouveau produit avec la nouvelle technique Biflex. Alors, ce qui m'a séduite avec cette nouvelle méthode, c'est déjà le gain de temps. Parce qu'entre les cours en médecine plus les miss, j'ai pas forcément trop de temps à perdre pour aller faire mes ongles. Et là, en 30 minutes, on a la baby manucure plus l'application du Biflex pour un résultat optimal. Ce que j'ai également adoré, c'est le rendu naturel et vraiment très élégant que ça donne à notre ongle. Alors oui, pour moi, c'est très important que le Biflex soit vegan et sans acide. Déjà dans un premier temps pour la protection des animaux, qui nous touchent tous évidemment, et le côté sans acide qui garde la beauté de l'ongle naturelle sans l'abîmer. Alors c'est vrai que dans tous les cas, en médecine, lorsqu'on est au bloc opératoire on n'a pas le droit d'avoir quoi que ce soit sur nos ongles, mais j'appelle ma prothésiste ongulaire, on arrive à retirer ça très rapidement, et surtout une fois que j'ai terminé, je peux les re-appliquer très rapidement pour un événement ou autre, donc c'est ça tout l'intérêt du Biflex pour moi. Et aussi ce qui est très important pour moi, que je voulais vous notifier, c'est qu'avant avec mes ongles rongés, ma plaque était complètement molle et abîmée, et grâce à ça, ça me les a consolidés, endurcis, et surtout ils ont très bien poussé. Si je deviens Miss France, évidemment que j'ai envie que le Biflex me suive de partout. Et de toute façon, d'ici là, toutes les prothésistes ongulaires auront le produit. Pour vous tous qui seraient potentiellement intéressés par la nouvelle technique Biflex, je vous laisse vous rapprocher de vos prothésistes ongulaires respectifs. Et n'hésitez pas à leur dire que s'ils n'ont pas encore le produit, qu'ils se rapprochent d'un des centres pronaïs en France qui serait ravi de les former.